ce qui était une idée, ce qui était abstrait finalement et après les choses vont se concrétiser. Et euh, comment peut-on protéger ces choses concrétisées Par quel droit de propriété intellectuelle Alors Tout dépend finalement de, de l'objet qui en ressort, de, de, de cette forme finalement. Une fois qu'on a quitté le monde de la spéculation, euh, plusieurs interrogations vont euh, se poser en fonction de ce que l'on a en face de nous. Si on a une solution technique, un problème technique par des moyens techniques, il y a de fortes chances que nous puissions protéger cette invention par un brevet. Mais attention, un brevet pour être valable, non seulement il doit être purement technique comme on vient de le voir, mais il doit également être nouveau. Et euh, il s'agit là d'une nouveauté absolue. C'est-à-dire que l'invention en tant que telle, les moyens nouveaux qu'on qu entend protéger, euh, sur lesquels on entend se réserver un monopole de 20 ans, ne doivent pas avoir été révélés par qui que ce soit et où que ce soit dans le monde, de quelque forme que ce soit. C'est-à-dire que si un étudiant en Chine présente une thèse sur la même question, on ne pourra pas le protéger en France par un brevet. La nouveauté doit être absolue. Alors faites attention, parce que euh, très souvent, ce n'est pas l'étudiant chinois qui est ennuyeux, mais l'autodivulgation. C'est l'inventeur finalement qui va présenter son projet à euh, des partenaires pour une levée de fonds, à une conférence, à euh, un incubateur, à, à un futur associé et finalement qui va éventrer ce critère de nouveauté. C'est la raison pour laquelle l'accord de confidentialité doit absolument être signé dans ce cas-là. A défaut, vraiment, le brevet euh, ne pourra pas être délivré ou s'il l'est, il, le, il, il encourra en fait les, euh, la nullité. Toute personne intéressée pourra solliciter ultérieurement la nullité de ce brevet devant une juridiction. Deuxième question, euh, si on n'est pas en présence d'une solution technique, à un problème technique par des moyens techniques, euh, sommes-nous en présence d'un identifiant un signe qui peut être un terme, un signe verbal ou un logo ou euh, un logo et un terme euh, qui raccrocherait finalement des produits ou services spécifiques à une entreprise, à une personne et auquel cas on serait en présence d'une marque. La marque, plus elle est arbitraire, c'est-à-dire moins elle est descriptive euh, et, et plus elle est forte juridiquement. Alors ce sera un deuxième droit de propriété intellectuelle que l'on pourra envisager. Si nous sommes en présence d'une œuvre originale, alors le droit d'auteur pourra être envisagé. Le seul critère pour le droit d'auteur, c'est l'originalité. Et à la différence des deux autres types de propriété que nous avons vus, le droit d'auteur, il n'y a pas de base de données. On ne va pas enregistrer finalement son, son droit d'auteur auprès d'un office national euh, pour obtenir un titre spécifique. Le droit d'auteur, il naît du seul fait de sa création. C'est écrit tel quel dans le Code de la propriété intellectuelle. Il est donc très difficile de savoir à partir de quand euh, enfreint-on les droits d'auteur de quelqu'un, parce qu'il n'y a rien pour répertorier tous les droits d'auteur et euh, le droit d'auteur naît très facilement. Il y a une indifférence au mérite, euh, donc le droit d'auteur, pour exister, il ne doit pas être fonctionnel, il ne doit pas être purement banal, il doit normalement révéler la personnalité de son auteur. C'est une notion assez difficile à, à, à comprendre, à, à cerner, euh, parce qu'en euh, réalité, euh, le droit d'auteur s'applique à énormément de formes euh, un rétroviseur de voiture peut être protégeable au titre du droit d'auteur. Une, une plaque de porte analytique a été jugée comme étant protégeable au titre du droit d'auteur par la Cour d'appel de Paris par un arrêt du 10 avril 2013. Voilà. Euh, l'ergonomie d'un site internet peut être protégeable au titre du droit d'auteur. Parce que quand on dit droit d'auteur, on pense souvent à l'œuvre audiovisuelle, ou à la musique, au récit littéraire, à la photographie, au dessin. Mais en réalité, le droit d'auteur couvre beaucoup plus d'objets. Et c'est pour ça qu'il euh, faut vraiment être vigilant sur cette notion. Et enfin, quatrième euh, droit de propriété intellectuelle, le dessin et modèle qui est proche du droit d'auteur et qui va finalement euh, protéger l'apparence esthétique et ornementale d'un produit. Par exemple, pour un smartphone euh, d'une certaine marque, on connaît les coins arrondis. On parle souvent de violation de brevet, mais en réalité c'est un dessin et modèle qui est derrière parce qu'on est sur euh, l'apparence esthétique d'un produit. Euh, et on entend régulièrement parler d'un procès qui oppose deux grandes firmes américaines et coréennes à ce sujet. Le dessin et modèle va donc protéger ce, ce coin arrondi de téléphone mais également il est souvent employé pour les, meubles, pour les bijoux, pour les jouets. On va, on va protéger finalement toutes ces formes de, de produits courants communs par un dessin et modèle auprès d'un office. La durée de protection est de 25 ans. Le droit d'auteur elle est de 70 ans à compter de la mort de l'auteur et si on n'arrive pas à identifier l'auteur mais uniquement la personne morale, la société qui exploite, ce sera 70 ans à compter de la divulgation par la société. Euh, en ce qui concerne la marque, elle est valable 10 ans et elle est renouvelable indéfiniment. C'est le seul droit de propriété intellectuelle finalement qui pourrait euh, ne jamais prendre fin. En ce qui concerne les brevets, c'est 20 ans à compter de la, du, de la date de dépôt de la demande de brevet. Quand bien même l'instruction de, la, de, de du, la demande de brevet sera assez longue. Parce qu'en réalité, en France, la délivrance d'un brevet intervient le plus souvent au bout de deux ans et demi. Mais quand bien même la, la délivrance finalement est longue, la protection court à compter de la date de dépôt. Quel est l'intérêt du droit de propriété intellectuelle, finalement Est-ce que c'est un frein à l'innovation, à la création C'est véritablement ce, ce que certains pensent. Euh, ce, ce qui est clair aujourd'hui, et évidemment, il hein, y, y a différents débats philosophiques et économiques derrière, euh, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que euh, la propriété intellectuelle, ça reste un droit de propriété. Ça reste un monopole, euh, qui est clairement défini avec des frontières très précises, euh, notamment euh, lorsqu'il y a des titres de propriété. On sait exactement qui euh, détient quoi, sur quelle étendue géographique, pour quelle durée, à partir de quand, et à partir du moment où une personne détient un monopole, alors elle, elle a toutes les prérogatives attachées à ce bien. Et euh, elle peut autoriser les gens à l'exploiter moyennant le paiement de redevances, de royalties, à travers des licences. Ou elle peut ne pas autoriser les gens. Elle peut, euh, elle peut poursuivre les gens qui exploiteraient sans son autorisation dans le cadre de contention en contrefaçon. Elle peut utiliser ce, ce monopole pour l'affecter en garantie d'une créance. Elle peut l'apporter à une société euh, et ça fera partie du capital finalement de cette société. Voilà, c'est l'intérêt du droit de propriété intellectuelle.